Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui va concerner la nouvelle vague des SBR. Alors comme vous le savez certainement, il y a eu une vague de 10 nouveaux SBR qui ont été rajoutés dernièrement. Et donc à partir d'aujourd'hui, au rythme d'une vidéo par jour, j'aborderai les différents SBR. Hein, et donc je vous proposerai des guides pour parvenir au bout de ces différents niveaux du Super Battle Road. Et pour commencer... Ces guides, aujourd'hui je vous propose un guide sur le Super Battle Royale de puissance maximale. Alors pourquoi commencer par le SBR puissance maximale Parce que je pense que c'est l'un des SBR les plus compliqués du lot. Et euh, pas spécialement par la difficulté de l'événement lui-même, mais euh, surtout par la diversité du team building possible. Parce que bon, voilà, je vous affiche une team à l'écran évidemment, c'est celle que je vais vous présenter euh, de long en large, et puis je vais évidemment la mettre en pratique dans une run. Mais avant toute chose, allons voir un petit peu la catégorie puissance maximale, ce que ça vaut. Et ben, on peut constater que c'est ce, extrêmement varié. Euh, c'est justement, quelque part, le problème de cette catégorie, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le leader Goku 4 Full Power, parce que de base, cette catégorie est sortie avec le Goku SSJ 4 Full Power Technique, qui euh, donc lead cette catégorie à 150% Néanmoins nous avons eu droit Donc déjà à un deuxième leader Un leader secondaire qui est le Broly Endurance Vu que son deuxième lead Donne attaque plus 170% Et PVDF plus 130% Pour la catégorie euh... Et moi personnellement je vais le privilégier hein. Forcément vu que je n'ai pas le Goku 4 Full Power Je pense que c'est pas un mauvais choix hein, de l'utiliser Même si vous l'avez Goku 4 Full Power galère beaucoup sur ce SBR On va voir pourquoi hein. c'est au niveau du setup en fait des ennemis et donc comme vous pouvez le voir au niveau de la diversité de cette catégorie, de cette catégorie on est sur quelque chose de très très particulier, parce qu'on a beaucoup de. On a des mélanges vraiment bizarres. On a pas mal de super, on a pas mal d'extrêmes aussi, c'est une catégorie qui mélange les deux. Et ce ne sont pas forcément des personnages qui synergisent fort. Alors, comme vous pouvez le constater en super, on est sur des personnages comme Goku MF, GTA MF, enfin voilà, les MF, tous les MF sont dedans. On a euh, de la Kefla, Colifla, etc. Bon, alors ce sont soit des personnages qui ne sont pas intéressants à jouer, soit des personnages qui ne synergisent pas non plus de dingue, à exception l'exception peut-être des deux Végétas, Végéta Evo et Végéta MF. En extrême, on a des choses euh, qui sont euh, aussi particulières, parce qu'on a les Saiyans, euh, des, des Saiyans méchants, entre guillemets. Hein, là, on a les fameux Broly hein, qui se retrouvent en puissance maximale. À côté de ça, on a des euh, personnages comme Freezer Full Power, Omega, euh, ce genre de choses. Donc, en fait, on a une catégorie qui est vraiment bordélique, hein, on peut se le dire. Et donc, finalement, dans ce lot-là, comment se démêler Eh bien, il y a plusieurs stratégies possibles. Alors, moi, je vous en prendre. Euh je vais vous en présenter une en détail, hein, je ne sais plus parler. Je vais vous en présenter une en détail. Mais il y en a plusieurs évidemment. Il y a la stratégie euh, Bourrine, quand ça doit prendre une, une, ta, une team qui tape super fort avec par exemple, le Broly, le Vegeta Evo, Vegeta MF, ce genre de choses-là. Il y a une autre stratégie que, et c'est ce vers quoi je vais aller aujourd'hui. C'est une stratégie plutôt de contrôle. Alors comment euh, ça va fonctionner Et ben, bah, comme je l'ai expliqué, on va prendre Broly Endurance en leader vu qu'il lit donc la catégorie puissance maximale, alors à noter un PV dev plus 130%, on va le sentir passer, parce que c'est quand même relativement faible pour un SBR de nouvelle génération, en troisième génération, c'est quand même relativement embêtant, autant les PV que la défense en fait, on va être euh, pas passoire, mais on va le sentir passer. Et donc pour combler ceci, je vais mettre en place une rotation qui va consister à, mettre, à bloquer Golden Ange avec Omega Shenron, alors pourquoi ce Golden Ange, hein, je rappelle, c'est le leader de la catégorie ressuscité. Qu'est-ce qui nous vaut Il a attaque moins 15% pour les alliés et ennemis de la classe super. Et bah ben, ça tombe bien. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant comment s'organise donc le SBA, puissance maximale. Nous allons avoir à faire, dans le premier combat, un Tenchinan et Shaozu Agilité. Ainsi qu'un Yamcha et Pierre Endurance. Enfin, plume, je hein, jamais su comment on dit. Alors, en deuxième combat, nous avons le Gohan avec Videl qui est puissance. Nous avons ensuite Goten et Trunks technique. Pour terminer le combat, nous avons Goku euh, SSJ avec Vegeta SSJ qui est intelligence. Et Great Saiyaman 1 et Great qui 2 qui est endurance. Et donc, euh, bah, voilà, vous pouvez le constater, c'est que ce sont tous des ennemis qui sont de type, de type super. Et donc, ça nous arrange, vu que le Golden Ange, lui, débuffe euh, via son passif les alliés de classe super. Je rappelle, hein, comme à chaque vidéo pratiquement, que le débuff en passif, c'est plus fort que le débuff en spé. À côté de ça, nous avons Oméga Puissance, qui lui, débuffe de 30% l'attaque de tous les alliés. Hein, voilà, lui, il n'a pas de, de restriction. Et donc, sur cette rotation-là, nous avons donc eu un... Débuff de 45%. Alors, il est vrai que niveau lien, ça va pas être de la folie. Il me semble, de mémoire, il n'y a pas de lien de qui qui proc entre les deux. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, il faut faire avec les moyens du bof. il faut essayer de gérer la chose. Et euh, pour le coup, on va euh, pas mal gérer les, les, les choses, justement, avec Golden et Omega dans la même rotation, 45% de débuff. C'est pas mal, sachant que Golden a pas mal de défense. Euh, via son passif hein, qui je rappelle lui donne un boost de défense de 50% C'est pas des masses hein, pour un personnage aujourd'hui mais c'est déjà pas dégueu Sinon moi le mien est à 100% Et puis Oméga puissance sur lequel j'ai 3 doublants a euh, une stade de def qui avoisine les 11 000 Alors il a peut-être pas boost de def mais ça joue quand même en sa faveur hein. 11 000 de def c'est énormissime pour un personnage pareil Et donc euh, ça lui permet quand même d'avoir une défense pas, euh, pas dégueulasse à côté de ça, en deuxième rotation, je vais donc bloquer Golden Tech qui souffre cruellement de, de, de l'absence sans ZTUR sur la globale. On espère l'avoir très très vite. Euh, il n'empêche que pour le moment, il euh, réduit les dégâts subis de 70% et il a un boost d'attaque de 70% si les PV sont à 50% ou plus. Alors, c'est pas mal, un hein, dégâts ré, réduit de 70%. Néanmoins, quand tu n'as pas de boost de def à côté, c'est compliqué. Donc... <rire> Voilà, euh, évidemment sans ZTUR réduit, euh, réduit le problème parce que la réduction passe à 80%. Et puis à côté de ça, on a, euh, bah, on a une salle de dev qui sera améliorée par le ZTUR. Donc euh, voilà, là c'est un petit peu plus compliqué déjà, mais on, on fait avec. Et puis on va également jouer le Celteg. Le Celteg, lui, il va être un petit il va jouer un petit peu le rôle de flotteur. Vu qu'il va assurer une, euh, un espèce de rôle d'off-temps, qui va récupérer des PV. Lui voilà, il va, essayer, on va, on, il va tourner et puis on va, il va peut-être revenir de temps en temps en rotation en fonction de quand on en a besoin. Et je ne l'ai pas présenté mais c'est une unité qui va être très très très très très, très importante dans cette composition, c'est la C21. Parce qu'elle vient amener en fait un gros contrôle sur la game, puisqu'elle a énormément de def, elle tape de façon honorable, elle, a, elle se donne du ki donc elle va partir en SP alors qu'on a des problèmes de ki dans cette team, vous le voyez. Euh, elle va des buffs, elle va récupérer des PV donc elle fait un petit peu tout. Euh, elle va amener des liens avec certains personnages. Donc elle va vraiment faire la jonction entre la plupart de ses persos parce que vous le savez, il n'y a pas de problème de lien. On a entre méga et euh, Golden Tech quand même, vitesse et boussouflante. Ici on a récupération qui va proc avec Golden Tech. Hein, uh, c'est Tech et Golden ont ce lien. Elle est a euh, vitesse et boussouflante, je crois, hein, si je me dis pas. Ah non, même pas. Elle a peur et désespoir, ok. Mais elle coule pas. On peut et désespoir, ça proc difficilement cette team, hein, c'est vrai. Euh, et puis on a, quand même, on a quand même le lien Un Telo, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, un Telo qui va proc. Euh, si je dis pas de bêtises, avant que ce soit Génie, non, c'est Génie, c'est Génie, Génie, du coup qui va proc avec Broly Endurance. Beaucoup, beaucoup de conneries qui sont dites non hein, le loup, mais je sais qu'il y a quelques synergies. Hein, voilà, il y a Génie qui va proc entre les deux. Là, on a quand même euh, du qui, donc voilà. Vous voyez qu'il y a quelques liens, mais c'est quand même galère. Hein, vous voyez, moi-même, je ne sais même plus où sont les liens, tellement c'est la galère. Donc, c'est quand même pas si simple en termes de ki, mais voilà, il va falloir fonctionner comme ça. Euh, je vous préviens tout de suite, hein, euh, parce que la run, comme vous, euh, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, est déjà tournée. Euh, le troisième combat est extrêmement plus compliqué que les deux premiers. C'est vraiment la difficulté, donc si vous pouvez économiser des items là-dessus, faites-le. De toute façon, vous allez le voir assez rapidement, parce qu'on va passer tout de suite à la run. On est donc parti pour la run. Alors, au niveau des items, j'ai pris C8 Bulma. Marron et Princesse Ebi. Alors pourquoi Marron alors qu'on a affaire à des, des, des, des combats de deux persos Parce que Marron débuffe l'attaque et ne, on ne réduit donc pas les dégâts. Et donc ça va venir se stacker à la réduction des passifs. Et donc ça va être particulièrement intéressant dans ce contexte là. Et donc vous le voyez on commence avec une rotation Oméga C21 Cell. Pas mal d'attaques en dernière position. Donc j'ai pris le parti de laisser sel en dernière position pour encaisser les coups. Et euh, donc derrière on va debuff hein, avec C21, le personnage euh, Agi ou Endurance, je ne sais plus ce que j'ai pris comme partie finalement. Je pense Agi hein, il me semble, c'est le plus logique effectivement, c'est bien le parti que je prends de débuff. donc le personnage Agi. D'ailleurs qu'on va focus parce que c'est lui qui nous gêne, hein, parce qu'on a pas mal de personnages puissants, dans un qui reste en rota, vous voyez, hein, 75 000 sans items en auto-attaque, c'est énormissime. Donc euh, on va récupérer des PV ici, c'est pas, pas un problème du tout. Et donc il va falloir essayer de, de s'en prendre à ce personnage au oh, Tenshinhan et Shaozu assez rapidement. Et euh, bon on voit qu'ils n'ont ils ont pas non plus des masses de PV. Hein, ils prennent quand même des dégâts bon, voilà derrière, euh, ça ne pardonne pas hein, le, le combo des buffs. Et puis euh, la tankiness du Celtec fait que euh, même sans item, bah, on a quelque chose de, de très très tanky. Hein, même sur cette auto, euh, voilà, 122 000 c'est déjà un petit peu plus, mais honnêtement ça va. On a vu pire en SBR. Alors là par contre on a une rotation double broly, Golden Ange, c'est pas la dinguerie de l'année. Alors certes on a le debuff de Golden Ange, mais est-ce que ça vraiment ça tient le coup euh, Pas convaincu à 3000%, donc j'ai pris le, par le, le, le parti de claquer un item marrant. Comme ça au moins on monte à 40% de debuff. Et euh, voilà, c'est déjà, déjà pas mal, et puis euh, j'ai préféré jouer quand même le facteur chance derrière. Et de telle manière que euh, on puisse en sortir sans trop trop claquer d'items. Hein. Voilà, de toute façon, on est en super battle road, vous le savez. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir jouer avec le feu. Mais et bon, évidemment, il faut savoir euh, se modérer là-dessus. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui, en général, ne sait pas se modérer euh, sur ce genre de choses. Euh, ça m'arrive souvent de perdre des SBR parce que je claque, parce que je claque pas d'items. Enfin, je me force vraiment à pas claquer d'items. Alors que je devrais donc essayer quand même de jouer euh, Là, clairement, y il avait, y avait lieu à claquer un item. Vous voyez, hein, le, le marron nous permet vraiment d'être... Euh, complètement euh, imperméable aux attaques sachant qu'il nous a spé, les deux nous ont spé au tour, au tour précédent donc je m'attendais du coup à ne pas trop recevoir ici d'ailleurs malgré les items et la réduction de golden ange bah il s'est pris quand même un beau 52 000 à contre-type hein. donc quand même faut faire attention là ce qui est avantageux c'est que Broly il est en carnage hein, il est il est encore en mode carnage donc du coup il a pu mettre des dégâts sur les deux en même temps et ça c'est assez cool pour essayer de clean assez rapidement Là le problème c'est que Golden Tech qui est censé être euh, du coup notre tank bah, euh, est un point mort. <rire> c'est le problème d'avoir Golden Tech en passe ZTUR, hein, c'est que du coup c'est un point mort dès que tu descends sur la barre des 50% de PV. C'est plutôt insupportable. On va, le, on va pas se le cacher. Mais euh, malheureusement, il euh, n'y a pas d'autres personnages qui remplissent son rôle en puissance maximale. C'est pas une team. Euh, c'est pas une team en fait défensive de base. Hein. Là j'ai vous, je vous ai aligné un, un build qui est défensif, mais de base, c'est pas du tout une team euh, orientée comme ça. C'est une team de gros gros bourrin. Que ce soit au niveau de Goku 4 full power ou de Broly. Mais euh, voilà, j'ai été piocher un petit peu les éléments qui peuvent nous aider. Parce que je suis et je reste convaincu que le, le debuff en SBR, c'est la meilleure possible, la meilleure solution pour le passer. D'ailleurs, on va le voir hein, ici que ça reste pas mal. Le, le debuff malgré tout. Donc, euh, l'objectif ici, ça va être de. Ça va être en fait de, euh, de continuer à de taper ce Tenchinan Shaozu. Bon, évidemment, la Speed sur C21 contre type, vous allez voir que c'est quand même. On va prendre très très cher. 112 000, 112 000, c'est quand même beaucoup. Euh, c'est quand même beaucoup, mais quelque part, c'est pas autant que ce, qu ce à quoi on pourrait s'attendre en SBR à contre-type, hein, qu'on soit très clair. C'est même finalement assez peu, et c'est justement le résultat des debuffs cumulés, de la présence d'Oméga, etc. Et ça, c'est là où on voit la force un petit peu de cette team. C'est au niveau de ces deux debuffs cumulés. Sachant qu'en plus, on n'a pas notre rotation, hein. on n'a pas encore notre rotation complète, vu que de base, je veux jouer la rotation Oméga Golden Ange, mais comme vous avez pu le comprendre, je n'ai pas pu déplacer Golden Ange au tour précédent, vu le setup un petit peu particulier avec les deux Brelis. Et donc, nous en sommes à cette rotation là, et euh, ici, on va pouvoir donc dégager le Golden Ange pour, euh, pour le faire rejoindre avec omega Puissance. Ici, euh, une petite hésitation hein, que j'avais euh, quant au fait de savoir euh, qui allait tanker le mieux entre Broly et Seltek Et finalement, je pense que je prends le parti de mettre Broly vu que Seltek n'aurait pas été en mesure de prendre beaucoup de ki. D'ailleurs, Broly qui va pouvoir être euh, également en mesure de tuer Tenchinan et Shaozu, hein, dont il reste un trait, un, un simple trait. Euh, et malheureusement, on a un plateau qui est vraiment très triste pour Seltek ici. Qui va donc devoir, devoir santé. Hein. Il ne va pas pouvoir lancer une petite spé ce tour-ci. Mais c'est pas très très grave. Euh, avec le debuff, Broly tank très très très bien. Ce hein, c'est pas le personnage le plus défensif du monde. Mais quand on crée le setup derrière, ça va. Il tank très bien. Sachant qu'on a encore le Marron. Je crois c'est le dernier tour avec Marron. Et puis on a le passif de Golden Ange. Et donc derrière, voilà Broly, une grosse brute. Hein, c'est lui qui amène euh, beaucoup de... C'est lui qui compense en fait l'aspect euh, bah, dégâts de la team parce que bon, en général le problème des team control c'est que ça manque de dégâts et là, c'est voilà, la team ici fait pas des masses de dégâts dans ses rotations contrôle. et Broly, bah, il va compenser complètement parce que vraiment lui par contre c'est un monster truck quoi. il va envoyer, euh, sur deux spé bah, du coup c'était du euh, pratiquement du 4 millions en valeur affichée euh, évidemment ça tape pas 4 millions parce qu'on est en SBA, il y a une grosse barrière mais vous avez capté qu'il a un potentiel de dégâts qui est vraiment énorme et donc ça nous aide pas mal. Hein. Ici d'ailleurs, double transfo. c'est 21 qui se transfo, euh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal Parce que du coup, elle va pouvoir. Déb... En fait, le debuff passe sur sa spé, la regen passe sur son passif. Euh, Est-ce que c'est vraiment avantageux Ça peut en fonction des attaques doubles. que du coup, si elle lance une double spé, bah, ça peut double debuff. Ici, vous allez voir qu'au final, ça va pas nous servir tant que ça. Puisqu'on va, euh, va très très vite tuer hein, finalement. Euh... Ça va pas mettre tant de temps... On va pas mettre tant de temps que ça à tuer, hein. Ici, ça s'est dégoupillé assez bien. Le premier combat n'est clairement pas le plus dangereux, hein. Comme vous avez pu constater, deux items ont suffit pour s'en sortir. Sachant qu'on a affaire à trois combats, euh, bah en soi, ça, ça va, hein. C'est pas, pas la mode laquelle deux items au premier combat. Il faut pas hésiter, hein. Si vous sentez une bonne run à claquer deux systèmes au premier combat, ça va, c'est pas un, un gros souci. Par contre, euh, faut pas non, plus être, euh, pas non plus être laxiste, on va dire, sur cette consommation d'items, parce qu'il faut vous dire que le dernier combat, il va monter la difficulté de façon très drastique, comme je disais à l'intro, c'est vraiment, vraiment plus le même combat. Déjà ici, on va voir avec ce évider les et Goten et Trunks, c'est pas exactement la même chose. On va déjà se prendre un petit peu plus cher. D'ailleurs ici, je vous conseille avec cette composition de focus... Gohan et Videl, alors certes c'est un petit peu contre nature, parce que je pense qu'ils ont plus de PV que Goten et Trunks, mais étant en puissance, ils vont nous gêner énormément, parce qu'ils vont, ils vont faire mal à Breli en fait. Et Breli revient tout le temps, parce qu'on en a deux dans la team, et donc c'est une raison suffisante pour aller focus lui et pas Goten et Trunks, alors que Goten et Trunks étant tech, bah il va pas nous gêner il va nous gêner sur personne, et puis surtout, euh... et puis surtout on a même Golden Ange qui va pouvoir tanker, alors qu'à contrepartie, le Gohan et Videl, on n'a pas d'agit du tout dans la team. Et euh, on, a, on a deux Endurance, donc c'est une raison euh, plus que valable, je pense, pour aller focus gun et Lidl. voir un Golden Tech qui ne prend absolument rien. Mais ça ne va pas durer très longtemps, parce que Golden Tech, après, en troisième combat, vous allez voir qu'il va prendre des belles tartes. un hein, troisième combat, vraiment, ça m'a fait un choc. Hein, je vous le dis, quand j'ai fait la run, j'étais là... Quoi euh, Voilà, j'étais un, euh, un petit peu sans dessus dessous. Je m'attendais pas du tout à, à ce que ça allait donner. Voilà, dans quelques secondes, vous allez voir le truc le plus triste de l'histoire de l'humanité. Euh, réellement c'est vraiment le, le truc le plus triste de l'histoire de l'humanité voilà Gon et Videl qui nous spé hein, sur le personnage du coup Endurance nous allons prendre 255 000 hein, c'est vraiment très très chouette nous aimons la vie hein, de nous prendre des spé à contre-type c'est exactement ce que l'on souhaite dans le contexte d'un SB alors évidemment nous avons notre fameuse rotation Golden Ange avec Omega euh, donc vous allez voir assez vite que c'est une rotation Très très très très forte. Et donc voilà, Bulma ici euh, pour taper un petit peu plus fort, récupérer des PV. J'estime qu'il n'y avait pas besoin de claquer un item défensif dès lors qu'on était dans une rota avec 45% de debuff. Sachant que derrière il y a encore la C21 qui a des buffs sur sa SP Gohan et Videl. Et donc Gohan et Videl vont être des buffs du coup à hauteur hein, de, euh, bah de 65% ici, hein, vu que oui c'est 20% sur son passif, pardon j'ai dit l'aspect, mais non, c'est son passif c'est 21 non transformé. Et donc oui ça donne du 65% de debuff, donc d'ailleurs vous voyez on prend que dalle, on prend vraiment zéro ici, on prend vraiment zéro dégâts, euh, vu euh, les debuffs, Omega qui envoie quand même très très cher, alors moi je suis convaincu que c'est oméga puissance est meilleur que l'oméga endurance aujourd'hui, il a un impact beaucoup plus élevé sur les SBR où il est jouable, alors qu'oméga endurance, bah, en fait finalement la seule raison pour laquelle on le joue c'est dans les SBR Dragon Maléfique, vu que c'est le leader, mais oméga puissance clairement, et en plus il a pas encore son ZTUR, mais euh, c'est vraiment un monster truc, quoi. C'est vraiment une unité de ouf qui apporte beaucoup de choses. J'espère... Euh, J'attends beaucoup de son, son ZTUR en espérant le revoir briller euh, comme à l'époque. Donc c'était quand même un... Enfin, quoique à l'époque, Omega, c'était quand même un de tir qui était un petit peu boudé, on va pas se cacher. Euh, Golden Tech, du coup, qui tank toujours aussi bien ici. Hein, je rappelle on est toujours au deuxième combat, donc Golden Tech continue de tanker honorablement. D'ailleurs, double spade Golden Tech à a 1 million... Chacune, et donc on en voit euh, sur Gohan et Videl un petit 700 000 en crit. Gohan et Videl, qui d'ailleurs est bientôt mort, à hein, la petite spé d'ailleurs de côté des Trunks sur Golden Tech. On va voir que ça va pas faire grand chose, on est sur 42 000 je crois, 44 000. 44 000, euh, sachant que derrière il y a Tech qui va nous régénérer 12% de nos PV avec sa fameuse spé. Ou 10, je sais plus, 12, je... enfin voilà, c'est pas très très important, on n'est pas à 2% en près. Mais euh, du coup, euh, oui, qui va nous régénérer les PV perdus sur Golden Tech. Et derrière, le Broly qui envoie sa petite spé et qui se prend quand même des 35 000 en auto. Euh, c'est pas rien du tout, hein. là, loin de là même, c'est quand même pas mal 35 000 en auto. Mais on revient tout de suite sur la rotation forte, Golden Ange avec euh, Omega. Et là, je vais, faire un... je vais prendre un parti bizarre. Comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, la jauge de Cannes a monté pas mal. Et malheureusement, bah, je ne vais pas pouvoir trop l'éviter ce, ce tour-ci. Et donc euh, j'hésite beaucoup euh, sur cette rotation-là. parce que je vais finir par faire, c'est tanker avec Omega puis. Même si ça paraît un peu étrange. Tellement je puisse partir en spé avec Golden Ange. Et euh, même en de mode. Et vous allez voir que ça va être un petit peu euh, nécessaire. Hein. Euh, bon derrière déjà on se prend une belle spé de God God Trunks de nouveau. Hein, qui, euh, qui va être très punitive. Hein. J'ai même cru à la mort à ce moment-là. Finalement, on s'est pris que 155 000, ça c'est la force du debuff de nouveau. On se... Parce qu'il faut savoir que les debuffs en passif sont plus forts que les debuffs en SP. Hein, les debuffs en SP euh, ont un effet qui est deux fois moindre sur les SP adverses. Alors que les debuffs en passif, bah, ça marche comme ça. C'est voilà, 45% de debuff ici, ce sera 45% de debuff sur les SP adverse, adverses, quoiqu'il n'y ait pas. Euh... Alors que si c'était sur des SP, si c'était des debuffs infligés hein, via, via des SP, on serait du coup à, à un effet qui serait divisé par deux. Du coup, finalement, on aurait quand même pris très très cher sur les SP. De toute façon, comme je l'ai dit à chaque vidéo, hein, si vous voulez des détails sur ce genre de mécanique, 3,6 millions en gris, je vous invite à aller voir les vidéos de Docan Essentials qui expliquent très très bien tout ça. Et vous le voyez, hein, ici c'est vraiment euh, le, la combinaison hein, du Dokkan Mode plus Broly derrière, Broly qui, je rappelle, euh, est vraiment un monstre, règle le lien génie. Donc on est quand même sur, euh, euh, sur quelque chose de très de très, très sale hein, en termes de dégâts. Euh, voilà. Et Gotenetron qui vont se faire sauter ici. Et ça nous, donne, ça nous amène donc au dernier combat qui, je rappelle, est donc le plus hardcore de tous. Parce qu'on va affronter Goku, Vegeta et le Great Saiyaman 1 et Great Simon 2. Et euh, là, ça rigole plus du tout. Je me demande, il faudrait voir les calculs à terme. Je me demande sincèrement si ça tape pas plus fort que le SBR extrême. Parce que réellement, j'ai jamais été aussi choqué de voir. des. Vraiment, il m'a défoncé. Vous allez le voir de toute façon. Ça, ça, vraiment c'est un, un niveau qui défonce sachant que j'ai donc Golden Tech qui réduit les dégâts de 70% ici en sorte il a contre-type mais quand même vous allez voir ce qu'il va se prendre dans quelques instants c'est vraiment super ce troublant euh, donc vous imaginez bien moi c'était mon... la première fois que j'arrivais jusque là hein. moi chaque... les, les vidéos SBR je vais vous balancer c'est mes, mes premières réussites de run sur ces différents SBR donc c'est la première fois que j'arrivais jusque là donc c'est la première fois que je vois les dégâts que je me prends ici Bon, voilà, je vois l'aspect uni, tranquille, ça va, hein, c'est... Et puis, je vois 118, mais je dis... Je vois 20 000 en auto, 20 000 en auto Alors, certes, certes, ok, c'est avec avantage type, mais quand même, quand même, je suis là, bon, je suis dans la merde. Moi, pour moi, j'étais mort, ce tour, en fait. J'étais mort, parce que derrière, c'est le tech qui tankait à contre type, pour moi, j'étais limite mort sur ce tour-ci, en fait. Je me dis, ok, j'étais bon pour recommencer, euh... Bon, j'en étais pas loin, finalement, parce que, bon, c'est le texte ça va encore, vu qu'en fait, c'est quelqu'un qui est qui a, qui a quand même pas mal de défense sur cette rotation. Puis, en fait, c'est 21, elle nous a carré de ouf. C'est 21, vraiment, sur cette run, elle nous a carry de ouf, parce que ici, bah, c'est double régène, euh, donc ça nous permet quand même de tenir tout ça. Euh, et donc, on, finalement, on a quand même tenu le tour avec moins de 30% de nos PV. Euh, et donc, avec Omega et Golden Ange, de nouveau, cette fameuse rotation... Vous doutez, vous doutez bien qu'à ce moment-là, je me suis précipité pour claquer un Princesse Ebi. D'ailleurs, est-ce que j'aurais vraiment dû claquer un Princesse Ebi sur cette rotation Je ne suis pas certain. En fait, on débuffait déjà, j'aurais peut-être dû claquer juste un, un, un C8. Parce que là, en fait, c'est un peu d'overkill. On va vraiment prendre zéro dégâts. Bon, ici, je prends le parti, hein, évidemment, de ne pas faire partir Oméga Puissance en SP, il me semble. Je ne sais plus lequel des deux. Non, c'est Oméga Puissance que je fais partir en SP. Et donc, du coup, derrière Golden Ange, je ne peux pas partir en SP, malheureusement. Même si j'aurais bien voulu, parce que c'est quand même quelqu'un qui met pas mal de dégâts à Golden Ange. Il hein, faut pas le sous-estimer. Euh, Brolyen derrière, lui par contre, on va lui l'envoyer directement sur Goku et Vegeta pour infliger un max de dégâts. Hein. Bah, de toute façon, il est en carnage, là, donc il n'y a pas de question qui se pose. Finalement, j'ai bien fait hein, de mettre Omega... Omega Puissance ici en premier, parce qu'il y a la petite Spe qui tombe dessus à 40 000. De toute façon, c'était évident de mettre de Omega Puissance ici, vu qu'on a une majorité d'attaques endurance sur cette position. On n'a qu'une euh, seule attaque 1 je crois. Derrière, on prend vraiment zéro dégâts avec le combo, hein, item, des debuff, etc. C'est vraiment que dalle. Hein. Donc, raison de plus pour se demander si vraiment c'est utile de claquer Princess et Sebi sur cette rota. Je ne pense pas. Hein. Je... Vu que c'est des premiers essais, évidemment, j'allais à l'aveugle. Donc, il y a pas mal d'erreurs, etc. Voilà, double split qui est très très clutch. Hein, vu que c'est en carnage, en plus. Il y a quelques erreurs par-ci par-là. Mais c'est pour ça que, du coup, je vous propose un post-commentariste pour pouvoir revenir dessus avec le recul du temps. Donc pouvoir vous dire voilà là ici j'ai fait ça mais finalement est-ce que c'était pas une erreur Dans l'occurrence je pense que Princess Zebi c'était quand même une erreur parce que bon, après dans, dans un autre sens on a ça nous permet d'avoir Golden Tech ici qui va tanker, hein, qui ne va, va, va pas se ramasser sa restriction pourrie. Mais vous voyez que c'est quand même très compliqué. Hein. C'est quand même très très compliqué parce que on sait du coup que Golden Tech se prend des 20 000 en auto à contre type. Donc, euh, voilà, c'est un peu chaud, là. J'ai finalement décidé, bon, en première position, de mettre Broly pour l'avantage type. Je gardais, du coup, euh, le Golden Tech au centre pour tanker les deux attaques du Great Saiyaman 1 et du Great Saiyaman 2. Non, c'est celle que je mets, ouais, c'est ça, c'est celle que je mets en, en, en deuxième pour régénérer. Et puis tanker ça, euh, tanker ces deux auto-attaques-là, et puis derrière le Golden Tech euh, pour tanker les dernières positions. Et vous voyez qu'on se prend quand même du 17 000, hein. Euh, malgré l'avantage type 17 000, quand même, euh, c'est quand même beaucoup. Hein, sachant qu'on est en train de parler de Broly, pas une def non plus horrible. Sachant qu'il a des doublons ici, donc 18 000. Euh, on, va, euh, on va voir derrière combien on se prend. Voilà, déjà, l'aspect pour commencer à contre-type, certes, mais c'est quand même. Sans... On s'est pris autant que sur Golden Tech. Enfin, c'est débile. 61 000, on auto tech pour moi. J'étais mort ici, hein. franchement. J'ai fait une grosse cascade. Euh... C'était tendu, hein. c'était vraiment tendu. J'étais très très loin d'être sûr de passer ce tour-là. Finalement, euh, la double régène de Celtec va nous aider pas mal à tenir le coup. Euh, même, je, je me demande si c'est pas ça qui nous a sauvé finalement, voir la barre de PV finale. Mais je me demande si c'est pas ça qui nous a euh, empêchés de mourir. En fait, euh, pas loin, hein. pas loin du tout. Même, euh, mais en fait, si. Si on n'avait pas eu Gold, si on avait pas eu cette double speed Celtec, je pense qu'on était, on était morts en fait, oui. Donc euh, voilà, beaucoup de. <rire> Là, j'ai fait intervenir l'arbre de, poten... de... Ouais, de potentiel et... et la luck. Parfois c'est comme ça, il y, des... y a des moments où finalement on est un petit peu, un petit peu obligé. Euh, parce que sinon ça devient trop chaud en termes de consommation d'items. Et puis encore de nouveau, je vous rappelle, je ne suis même pas sûr d'avoir claqué les bons items ici, hein, finalement. Donc euh, en tout cas d'avoir ramené les bons items, il faudrait que je vois avec le recul ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça a marché, donc euh, autant que je vous le montre. En tout cas, je suis sûr que ça, a... ça peut marcher, vu que. J'y suis arrivé avec comme ça. Et donc j'ai pris le parti de casser ma rota. Parce qu'on est au dernier combat, je rappelle, hein, encore une fois. Et donc, étant au dernier combat avec des boss qui tapent aussi fort, je suis obligé de faire des concessions comme je peux. Et donc j'ai décidé de mettre ses 21 en premier, parce qu'avec boss, elle, a pratiquement 100, elle cumule à pratiquement 100 000 de def. J'ai pas meilleur meilleur tank, en fait. Donc vous voyez, elle prend zéro dégâts dans le setup ici. En plus, elle va, elle va encore rajouter un petit debuff hein, au Goku et au Vegeta. Et puis elle va nous régénérer des PV d'ailleurs, elle va le faire deux fois, donc on nous, au lieu de nous régénérer 10% des PV, elle va nous régénérer 20% des PV, ça c'est vraiment très très bon. Derrière, le Great Simon 1 et 2 est pratiquement mort, à partir du moment où vous en, avez géré, vous en avez géré un des deux, ça devient beaucoup plus simple, je vous le dis tout de suite, ça devient beaucoup beaucoup plus simple. Golden Ange derrière, 35, 21, le Broly. Les Broly qui envoie, qui se transforme. J'allais dire reste à donc qui se transforme tout simplement. Qui se transforme même deux fois. Puisque je, on a deux Broly dans cette rotation. Ensuite. Euh, ensuite, bah, ce qui va se passer, c'est que là, on est sur quelque chose de très clutch. Parce que du coup. Les, toutes les attaques sont concentrées sur les Broly. Donc on va pouvoir laisser Celtec au centre, se laisser euh, euh, être tranquille Et puis on voyait une grosse salve. <rire> Et je meurs en vidéo, enfin, je pense que ça se voit, mais je suis vraiment très très fatigué, mais euh, je vais me... vous inquiétez pas, je suis vivant. J'avais quand même envie de vous proposer cette vidéo SBR hein, dès aujourd'hui, donc me voilà pour commenter tout ça. Et donc Broly Derek, il va envoyer une sale destructrice <rire> sur Goku Vegeta. Euh, D'ailleurs, il me semble hein, que c'est ce tour-ci qu'on va faire le kill. Donc voilà, hein, vous avez eu votre petite démonstration du SBR en full power, vous avez vu que la stratégie de debuff bah, elle est toujours aussi fonctionnelle hein. de toute façon sur tous les sbh que j'ai pu vous présenter en mode de debuff hein, que ce soit l'extrême puissance entre autres euh, il y a eu plusieurs, il hein. y a eu surtout l'extrême puissance ça, je pense que c'était vraiment le summum. mais voilà, tous les j'ai que je vous ai présentés comme ça ont été euh, fructueux et même très, très, voire très fructueux donc voilà, sur ce moi je vous euh, bah, je vous souhaite euh, la bonne journée hein. vous voyez on a claqué deux items on a parvenu au bout de tout ça donc je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo SBR. Et euh, voilà, je vous laisse sur le petit écran qui nous dit qu'on a réussi. Donc le SBR Puissance Max avec cette belle composition en 20 minutes. Ciao, ciao